L'encordeur euh, masturbe ce modèle en fait. Bon, on va pas de... voir, voilà, il a fait jour dans tout le monde en fait. Donc c'est une donc... séance sexuelle en fait. Ouais. Donc, donc, nous, nous sommes venus voir une séance cordes. de cordes, mmh. pas une séance de cul quoi. Oui, ben, de sexe, de cul, c'est ça. Je vois, je vois... On ne sait pas comment <rire> le dire poliment. C'est vraiment ça. Et donc dans la première séance, ben, les cordes sont... honnêtement, les cordes sont vraiment très jolies, ça nous a vraiment plu. C'était vraiment très sympa, les deux séances, on n'a rien à dire sur la séance. Bah si, on a à dire sur la séance. Donc, les séances étaient vraiment très jolies, on a beaucoup aimé. Donc ce qui se la... passe, c'est que bah, nous,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 Bref, vous faites ce que vous voulez. Pour l'alcool, les drogues ou les cordes de cou, vous le faites, faites, vous le faites pas, pas. Mais il y aura des conséquences. Merci d'avoir subi ce pourscriptum. Les vieux rabajois moralisateurs, vous fichent la paix. Au, Au revoir. revoir.